Alors pour les biscuits au pain d'épices, nous allons avoir besoin de quelques ingrédients. Je vais tester une recette en fait, c'est la première fois que je vais faire et on va voir ensemble si euh, c'est bien réussi. Alors nous aurons besoin de la farine d'amande, une tasse et un quart de tasse. Nous aurons besoin d'un édulcorant, ça c'est mon préféré, il n'y a pas un avant-goût là lorsque vous mangez, donc euh, j'aime faire mes desserts avec ça. Nous aurons besoin de demi-tasse, mais vous pouvez utiliser euh, l'érythritol ou suève ou euh, autre éducorant que vous avez qui est keto-friendly bien sûr. Donc on aura besoin de demi-cup et euh, nous aurons besoin aussi des de oeufs en poudre, j'ai ici des oeufs en poudre euh, de potéine, je vais utiliser ça, c'est ce que j'ai. Euh, donc en fait c'est des œufs blancs en poudre. Donc ici j'ai des œufs blancs en poudre, mais poudre de protéines. Bon je vais l'utiliser. Nous aurons besoin d'un peu de gélatine, une, une petite cuillère pour les œufs en poudre, c'est un quart de tasse. Nous aurons besoin du très peu. Donc vraiment demi, euh, moitié d'une petite cuillère, très peu. Euh, nous aurons besoin aussi de l'huile de, de coco, moi j'utilise ça, donc ça sera 6 cuillères, cuillères d'huile de coco, un peu de mollasse pour la saveur, et aussi quelques épices ici, nous avons la cannelle, euh, la tarte d'épices de, de citrouille, de tarte de citrouille, et euh, un peu de liquide stevia, les mangue fruits et de la vallée extraite. donc c'est quelque chose de, c'est une recette simple on mélange d'abord tous les ingrédients secs et après on met les ingrédients euh, liquides et on mélange on laisse poser quelques minutes on étale la pâte et on fait donc des formes de biscuits gingerbread. en cette période de fin d'année c'est quelque chose qui est, euh, que les enfants aiment beaucoup donc si vous voulez faire la version santé alors on y va, il faut me suivre. Donc, on va donc mélanger tous les ingrédients secs. Alors, on a la farine d'amande. J'ai ici la farine d'amande. Je vais mettre Et du courant. Egg white. Moi, j'ai la gélatine sans saveur. Bon, Je vais mettre sans saveur. Je mets un quart en fait, je veux vraiment pas que ça se ressente. Donc là j'ai mis euh, la farine d'amande, le le blanc d'œuf en poudre, la gélatine, zantangum. Il va rester euh, de mettre les épices. Donc ici j'ai le, le ginger, je vais mettre euh, euh, demi, demi petite cuillère, demi. Assez... Alors, on peut mettre euh, les ingrédients liquides. Vous pouvez mélanger à part et mettre là, mais moi je vais je vais mettre directement ici pour ne pas avoir à, à salir beaucoup d'affaires. Bon, je vais ajouter donc l'huile de coco c'est un petit peu euh, pas mal euh, liquide à l'intérieur pas trop liquide mais je pense que je peux l'utiliser comme ça je n'ai pas besoin de fondre aussi. Molasse, vous n'êtes pas obligé, la molasse ça compte ça, un petit peu de, de sucre, mais on en met juste un peu dans la recette, vous n'êtes pas obligé de mettre, mais moi je mets, ça donne aussi un peu de, de, de goût et la couleur aussi. Donc moi euh, je vais en mettre un petit peu, vous n'êtes pas obligé. y la vanille, oups, j'en ai mis quelques gouttes, stevia. Je mets juste quelques gouttes parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc on a une belle couleur et un bel aspect aussi. Je pense que ça va être bon ça sent bon ça sent bon en tout cas donc j'ai là on va on va faire une une ou deux, deux petites boules je pense que je vais faire deux petites boules on va les en enrôler dans du, du fil alimentaire et le laisser reposer pour quelques minutes au frigo. Et après, on va étaler et faire donc des formes et cuire au four. Très simple. Au frigo pour euh, une dizaine de minutes. La recette ne dit pas de poser, mais je pense qu'il faut poser un petit peu parce que pour que ça soit un peu plus ferme. Voilà nos boules qui sont sorties du, du réfrigérateur. C'est un peu plus dur. Ça fait plus d'une heure au, au réfrigérateur parce que je faisais autre chose. Donc je pense qu'au frigo, on devrait laisser au moins 30 minutes pour que ça, ça durcisse. Voilà, on a une boule. C'est moi donc euh, étalée. et là, c'est du papier par le papier là donc, on est avec ça l'homme de neige là et ça c'est une mitaine donc c'est juste les deux là que je vais utiliser Je ne pas faire trop de trop trop de donc on va appuyer aussi ici assez proche pour que je vérifie la température à laquelle je vais mettre au four alors voilà le rendu final ça n'a pas été évident de manipuler la pâte pour faire les formes on espère que en tout cas, ça sera bien croustillant, comme la recette le promet. Et là, j'ai fait une vingtaine de biscuits, alors que la recette dit euh, 16 environ. Donc, je pense que j'ai fait la pâte vraiment mince. Donc, je vais vraiment surveiller au four. On met au four à 350 degrés par aile, euh, pour 10 à, à pour 8 à 10 minutes. Alors, place au test du goût. Nous avons au final les biscuits au d'épices qui sont prêts et euh, la texture c'est bien dur Vous voyez le petit bonhomme petit bonhomme de neige <rire> c'est bien dur donc euh, on peut conclure que c'est croustillant mais on n'a pas encore goûté donc euh, les remarques que je peux faire c'est que euh, au moment de la préparation la pâte je trouve qu'elle est elle était assez mouillée donc euh, moi personnellement je, je modifierais la recette un petit peu. Donc au lieu de mettre 6 cuillères d'huile de coco, je mettrais 4. Et le Zantangum qui est un collant, c'est la recette dit de demi cuillérée Il faut vraiment mettre demi cuillérée Parce que euh, ce n'était pas facile à travailler la pâte, surtout pour faire ces formes-ci, pour que ça tienne. Et vraiment, il faut avoir un petit peu d'expérience pour arriver à, à donner ça parce que les farines d'amandes de coco c'est vraiment pas la même chose avec la farine de blé donc souvent euh, il faut avoir ça avec l'expérience un petit peu qu'on arrive à maîtriser euh, comment utiliser ces farines là donc si vous essayez les recettes et ça, ça se détache ça ne fonctionne pas ne vous découragez pas parce que ça demande de, de la pratique aussi donc là j'ai dû euh, mettre au frais, étaler et puis Faire des formes, aller les remettre aux c'était pas, c'était pas évident. Donc, personnellement, je modifierai la recette. Donc, voilà. Ah, voilà, ça c'est pour les commentaires de la recette. Maintenant, place au test du goût. Souvent, il y a les décorations avec la crème, tout ça. Là. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps de, de faire ça. Je, je suis un petit peu fatiguée. Alors, j'ai un restant de crème ici que je vais tester. Donc, je vais juste mettre sur le biscuit ça et mmh. est bon on peut bien sentir les, les goûts les épices la cannelle le ginger c'est croustillant dans la bouche c'est croustillant c'est pas comme un gros croustillant que tout le monde entend autour de nous là mais <rire> dans la bouche c'est croustillant donc les promesses de poussillant, ça ne fonctionne Donc euh, voilà. Alors, et puis j'ai fait... Euh, je pense que j'ai découpé ça très mince par rapport à la recette. Enfin, un peu plus mince. Parce que la, la recette disait 16 biscuits, mais là j'ai plus, plus de 20. Donc euh, ça devient assez fin. Et donc euh, ça peut durer longtemps. Et puis, c'est aussi moins de calories. Parce que je pense qu'un biscuit, dans la recette originale, c'est 90-99 calories. Mais avec ça, je pense qu'un biscuit, c'est autour de peut-être 50 ou 70. Donc, voilà. C'est tant mieux. Comme ça, pour manger un peu plus. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette. Qui est souvent très très prisé durant le temps des fêtes du de mois de décembre. J'espère que vous pourrez vous en inspirer. Si vous aimez ce genre de biscuits, vous pouvez le faire en version keto et ne pas vous sentir privé de quoi que ce soit, n'est-ce pas Alors, je vais vous souhaiter de continuer à vous nourrir que du bon. La prochaine fois, on verra quelle autre recette on, on va essayer ensemble. D'ici là, on continue à se nourrir que du bon. Bon temps des fêtes. Bye bye.